Conjugaison. Voici un cours de conjugaison. Le présent des verbes en est. Le présent des verbes en est. Première partie. Bonjour, mes chers élèves. Bienvenue sur votre chaîne je Je vais vous expliquer clairement ce cours de conjugaison. Suivez avec moi, s'il vous plaît. Vous pouvez avoir plus d'informations à la page 54. Ouvrez votre manuel à la page 54. Vous avez donc le présent du verbe en « est ». Première partie. Si on raconte ce qui se passe au moment où l'on parle, on utilise le présent. Par exemple, « il montre son doudou ».« Il montre son doudou ». Le verbe ici, c'est le verbe « montrer au présent ». Au présent, on conjugue tous les verbes qui se terminent en « est » sauf « aller » aux trois personnes du singulier comme le verbe chanter. Tu chantes avec E, tu chantes avec ES, elle chante avec E, elle chante avec E, on chante avec E. Tu chantes, tu chantes, tu chantes, elle chante, on chante. Au présent, on conjugue tous les verbes qui se terminent en E, sauf aller, parce que tout simplement aller n'appartient pas au, euh, au premier groupe, il appartient au troisième groupe. C'est un verbe irrégulier. Alors, euh, au présent, on congèle le verbe qui se termine en E aux trois personnes du singe, comme le verbe chanter. Regardons bien, s'il vous plaît. Je chante. Qu'est-ce qu'on a à la fin E. Tu chantes. Qu'est-ce qu'on a à la fin E. S. Il chante. Qu'est-ce qu'on a à la fin E. Elle chante. On chante. Voilà. Alors, euh, pour euh, maîtriser cela, euh, on a ici quelques exercices qu'on doit faire. Premier exercice, il nous demande de compléter les phrases avec le sujet qui convient. Voici les sujets. Je et tu, il et elle, ce sont des pronoms personnels de conjugaison. Deuxième exercice, il nous demande de compléter avec les terminaisons qui conviennent au présent. Vous avez ici euh, la place pour mettre des terminaisons. Euh, Écris le texte en remplaçant il par tu. Alors, il marche dans le jardin. Je peux mettre par exemple... Je peux écrire, par exemple, tu marches dans le journal avec ES. Dans cette liste, verbe, euh, dans cette liste de verbes, se les verbes conjugaux présents. C'est une façon d'identifier le présent. Euh, ah, voilà, c'est tout simplement sais identifier les verbes conjugaux présents avec d'autres euh, temps. Et exercice 5, qui nous demande de recopier là il nous demande de recopier les phrases en écrivant le verbe entre parenthèses au présent prêter aimer porter aider voilà euh, vous pouvez avoir euh, l'idée sur ça à la page je crois c'est à la page 33 euh, du cahier de l'activité cahier de l'activité pour 01 Allons-y, on va corriger, vous donner quelques conseils et quelques remarques. Bien sûr que vous allez tout simplement euh, les appliquer. Voilà. Alors, voici euh, la conjugaison. Le présent du verbe en est, deuxième partie. Et je retiens. Euh, au présent, on conjugue tous les verbes qui se terminent en est. Un infinitif sauf aller aux trois personnes du pluriel comme le verbe chanter on dit nous chantons vous chantez ils chantent elles chantent nous chantons avec euh, on ça s'écrit de cette façon on s vous chantez avec la terminaison et », ça s'écrit comme ça avec e z ils chantent elles chantent avec euh, on se prononce de cette façon e il chante, elle chante. Et vous pouvez avoir plus d'informations euh, si vous voulez bien en prenant votre manuel, l'arbre au mot, page 62. Et il y a ici des exercices pour euh, maîtriser cette leçon. Euh, complète les phrases avec le sujet qui convient. Nous, il, vous, il, elle. Ce sont des pronoms personnels de conjugaison au pluriel. Dans cette liste de verbes entourent les verbes conjugaux présents. On demande tout simplement de souligner les verbes conjugaux présents ici. écrit les phrases en remplaçant il par il. Il au singulier par il au pluriel. Recopie les phrases en écrivant les verbes entre parenthèses au présent. Alors, les verbes entre parenthèses, on suivant, Fermez, regarder, rentrer, examiner et trouver. Par exemple, mes parents ferment la porte à clé. On dit mes parents ferment la porte à clé avec la terminaison R. Alors, euh, vous pouvez avoir plus d'informations, si vous voulez bien, à la page 38 de votre manuel, de votre euh, d'activité. Alors, je parle des élèves de CEE, C1 et d'autres classes aussi. La correction dans quelques instants. Restez toujours connectés, s'il vous plaît. Voilà.